Aujourd'hui, je vous parle de la cure de raisin ou la détox au raisin. Qu'est-ce que c'est Pourquoi Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Et je vous explique exactement ce qu'il en est. Alors, la cure au raisin, on en entend beaucoup parler, souvent à l'automne, parfois au printemps, on dit deux fois par an. C'est quoi Comment ça marche Donc moi, ça fait une semaine donc, que j'ai fait cette cure au raisin. Elle continue encore sous une autre forme, je vais vous expliquer exactement. Les tenants et les aboutissants, et c'est la quatrième année que je fais ça, et donc je peux vous donner un avis relativement intéressant sur ce que euh, vous pouvez gagner ou pas à faire cette cure de raisin. La cure de raisin c'est quoi L'idée c'est de manger pendant 3 à 7 jours, personnellement je l'ai fait sur 3 jours, un seul fruit, donc on appelle ça une monodiète, ça peut être de la pomme ou du raisin. Euh, mon avis, c'est que la pomme, grâce à la pectine que contient le fruit, bah, ça cale un petit peu plus, mais que le raisin a un petit peu plus de sucre. Donc on a moins cette envie de sucre dans la journée. Donc voilà pourquoi je préfère la cure au raisin plutôt que la monodiète de pomme. Ensuite, euh, comment ça se passe bah, Vous faites trois jours où vous allez boire de l'eau, du thé. À partir du troisième jour, vous rajoutez quelques noix ou quelques amandes et vous prenez que ça pendant trois jours. À partir du quatrième jour, vous allez réintégrer progressivement les autres fruits et les autres légumes, les céréales complètes et à partir du cinquième jour seulement les protéines animales et à pas avant le septième ou le dixième jour les produits laitiers. L'idée c'est que vous devez vous désintoxiquer donc de tout ce qui est tabac, alcool, café, chocolat, produits laitiers, tout ce qui est particulièrement acidifiant pour l'organisme. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'est l'équilibre acido-basique dans une autre vidéo et les avantages ou les inconvénients d'avoir un corps plus ou moins basique ou alcalin plutôt qu'un corps acide. Donc ça, vous faites vos trois jours de raisin et ensuite une réintégration. Pourquoi on le fait les périodes de changement de saison sont toujours les périodes un petit peu difficiles. En ce moment, c'est la baisse de la luminosité qui va démarrer. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver sur notre page. Mais euh, l'idée, c'est puisque vous faites une détox, c'est de se désintoxiquer et de préparer votre système immunitaire. Et pour ça, on le met au repos. Ce système immunitaire, vous le mettez au repos pendant trois jours puisque c'est le temps que mettent les cellules à se renouveler. C'est un peu comme si vous faisiez tourner votre lave-vaisselle ou votre lave-linge à vide pour le nettoyer. Hein, vous pensez bien qu'un lave-vaisselle sale ne nettoie pas bien votre vaisselle qui est déjà sale. Donc, votre lave-vaisselle, parfois, vous allez le faire tourner à vide. Ben là, votre corps, c'est pareil, vous le faites tourner à vide ou presque à vide, vous faites soit un jeûne complet, mais c'est très dur, c'est pour ça qu'on conseille plutôt la monodiète de 3 jours. Votre système digestif, c'est par là que vous attrapez les bactéries, les virus, et c'est lui qui est le premier en exposition. Donc si lui est résistant, il y a plus de chances pour que vous passiez un hiver avec beaucoup moins de petites maladies. Voilà. Autre avantage, c'est qu'on fait une détox, on se dé désintoxique, donc de café, alcool, tabac, j'en ai déjà parlé, mais vous allez aussi reprendre des bonnes habitudes. Prendre l'habitude de manger doucement, parce que je vous dis, mon ressenti, c'est que quand on mange que du raisin, et qu'on n'a que ça à manger, euh, et bien on mange doucement. Alors je vous rassure, vous mangez 4 à 5 fois, voire 6 fois par jour des grosses grappes de raisin, il ne faut pas trop avoir faim, mais vous allez voir que c'est quand même des petites quantités. Donc vous allez réapprendre à manger doucement. La première, c'est qu'entre ces repas ou collations en raisin, il va falloir vous caler et continuer à vous hydrater, donc vous allez boire plus d'eau. Ça va donc vous réhabituer à boire de l'eau. Ensuite, forcément, bah, pas de tabac, pas d'alcool, pas de chocolat, pas de produits sucrés, pas de produits industriels, donc ça vous redonne des bonnes habitudes pour limiter tout ce qui a tendance à s'accumuler au fur et à mesure des soirées, des week-ends, des apéros euh, et des vacances. Donc là, voilà, moi personnellement, donc j'ai fait mes trois jours de raisin, j'ai pas bu donc une goutte d'alcool avant le neuvième jour, donc vous allez me dire, oui, bah il n'y a rien d'exceptionnel, mais pour certaines personnes, c'est déjà parfois difficile, ne serait-ce que parce qu'on a déjà des soirées ou des choses de prévu. Souvent, ce que j'entends sur cette cure, c'est, oui, mais je peux pas, parce que j'ai des soirées, parce que, voilà. L'idée, c'est de refaire quelque chose à un moment où c'est cool pour vous. Vous allez avoir beaucoup de bénéfices à faire ça. Déjà, vous allez combattre le fait de « j'y arriverai et jamais, je peux pas ». Moi, c'est beaucoup de gens quand j'en parle, beaucoup de mes clients quand j'en parle, me disent « ouais, mais c'est trop dur, j'y arriverai pas ». Je vous rassure que c'est possible. Moi, c'est la quatrième année que je le fais. La première année était difficile. Euh, en général, le premier jour se passe très bien. Le deuxième jour, on commence à avoir un petit peu faim. Et le troisième jour est dur. Euh, il faut s'occuper, il faut pas être à la maison. Mais en général, on a déjà fait deux jours. Donc, on tient le troisième et rassurez-vous. Au bout de 48 heures, seulement on brûle ses réserves de graisse, donc avant ça on brûle du sucre, ça pose pas de problème. Vous allez perdre un peu de poids, d'accord, mais très très légèrement, c'est surtout lié au fait que vous n'avez rien dans le système digestif, c'est surtout lié à ça, mais le fait de prendre des bonnes habitudes, le poids au bout d'une semaine va commencer à descendre. Donc c'est déjà une bonne idée de se mettre à cette détox, si vous êtes aussi dans une optique de perte de poids, sachant que la détox en elle-même n'est pas faites pour ça. Euh, J'ai rien inventé sur cette détox au raisin. moi je me suis inspiré de la littérature et des gens qui le faisaient s'il y en a qui veulent aller euh, plus d'infos, euh, je vous mettrai euh, dans les commentaires ou quelque chose un espèce de petit menu résumant ça, ce que je ferais aussi si j'étais vous, bah, j'irais voir la personne qui m'a inspiré pour faire cette détox donc c'est un coach qui s'appelle Erwan Manteur et qui diffuse une méthode qui s'appelle la méthode Fitnext et donc qui est euh, travaillé au général, et en particulier, au départ, sur cette détox. Il euh, y a des choses hyper intéressantes à aller voir dessus. Après, il y a des avantages, des inconvénients à sa méthode, comme toutes les méthodes, euh, mais il y a déjà des choses intéressantes. Et moi, c'est une détox que je fais une fois par an. Voilà, que je recommande de faire une fois par an, voire deux fois par an. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur la détox au raisin. Le vrai du faux de cette détox au raisin. Je vous rassure, c'est plus dur que ça en a l'air, et par contre, on a énormément de bénéfices. Maintenant, il faut que j'aille répondre à des questions en privé sur le groupe de mes clients. Donc, je vous dis bye bye, hydratez bien, mangez bien, bougez bien. Et rappelez-vous, il n'y a qu'une seule grande règle, plus d'intensité, plus de résultats. Bye